bonjour bonjour ma fau la reine Je viens rafraîchir la mémoire de certains d'entre vous. Donc ceci est un rappel. L'esprit me dit de vous rappeler ce matin qu'il se trouve dans les petits miracles. Et beaucoup d'entre vous vous passez le temps à attendre les grandes manifestations. Vos finances sont déjà en train de changer. Mais vous ne voyez pas. Parce que vous attendez un dépôt de 50 millions de francs CFA dans votre compte. Vous êtes déjà en train de guérir, mais vous attendez qu'un beau jour, tout disparaisse, toutes les douleurs disparaissent. Et c'est ce qui bloque l'avancement de votre miracle. Vous ne pouvez pas voir combien d'argent vous... Vous êtes tellement concentré sur votre compte d'épargne que vous ne pouvez pas voir combien d'argent vous investissez chaque jour et combien entre dans vos poches chaque jour. Pour dépenser 400 euros par jour, il faut que j'ai 400 euros d'abonnement. Certains parmi vous, depuis au moins un mois et demi, chaque jour, vous faites des grosses dépenses. Et vous ne mourrez pas, vous ne tombez pas. Peut-être que tu avais commencé à construire la maison, tu avais abandonné le projet depuis un an et demi. Depuis deux mois, chaque jour, le chantier avance. Mais tu ne vois pas. parce que tu n'as pas un 45 millions qui est tombé dans ton compte une fois, bam! L'esprit veut que vous fassiez très attention parce que ce que tu zappes en attendant les gros changements ça peut être ça qui est en train de gâter ton, ton, ton, ton, ton témoignage ou même ta percée la Bible dit que Do not forsake, do not despise the days of small beginnings. Ne méprise pas les, les, les jours où tu as eu les petits commencements. Ne méprise pas. Une femme m'a donné son témoignage hier. Elle dit que son salaire... Attendez, je vais vous faire écouter le voice. Parce que je vais même la retrouver. Son salaire, c'est généralement 40... Combien? 50 000. T'as essayé de trouver la dame là. Je me suis rendu compte qu'elle a les décepticons qui m'écoutent ici. Là. Donc, si j'ai fait même sur écouter son, son voice. C'est que c'est des centimes qu'on voilà, va la voilà poursuivre pour rien. Elle dit qu'elle est sur 50 000 le mois. Depuis qu'elle m'écoute, elle se lave avec le sel. Elle n'a encore acheté aucun de mes produits. Depuis, il m'appelle un soir. Elle me dit, ma reine, je viens de recevoir 5 000, j'envoie 500 de dîmes. À 21 h 23 h elle dit, j'envoie encore 500 de dîmes. 10 000 francs en une journée pour quelqu'un qui touche 50 000 francs le mois. C'est énorme, vous savez ça. Le lendemain, elle m'envoie encore 500. Le jour d'après, elle me fait le message le matin, elle me dit que j'ai remarqué que depuis qu'elle me lave avec le sel, je ne peux pas passer une journée sans 5 000. Considérer qu'elle reçoit seulement 5 000 chaque jour, pendant 5, donc 5 fois la semaine. Ça fait 25 000 par semaine. Multiplier, ça veut qu'elle se retrouve avec 100 000 francs de dons. Alors qu'elle a le salaire de 50 000 qu'elle avait de, à la base. Mais elle est en mesure de reconnaître que il y a un petit agent qu'on me donne ici là. Certes, ce n'est pas 5 millions, mais c'est quand même quelque chose. Ce qui est en train de vous tuer, c'est que vous attendez les gros agents pour payer la dîme du gros agent. Vous attendez le gros agent pour faire le. Il est donc le du gros agent. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Le gros agent, tu peux rester en 30 jours. Tu comptes, tu totalises ton agent. Tu te rends compte que tu as reçu 30 mille euros. Alors que ton salaire, avant que tu commences tous ces rituels-ci-là, c'était peut-être 2500 euros, 3000 euros. Aimer Calix, tu crois que je suis désespérée Je cherche le mari. <rire> tu ne me connais pas bien. Écoute-moi mes vidéos. Bêta, bêta, tu te seulement. Avant que tu n'écoutes tous ces trucs-là, ces enseignements, tu étais dans les 2500 euros maximum. Il y en a pour qui quand je dis, de, je dis 2500 euros comme ça, pour toi c'est beaucoup. Parce que quand tu reçois tes 1800 euros, ta tête est fermée sur 1800 euros. C'est fermé. Quand on dit 1800 euros comme ça là, tu ne te vois pas en train de recevoir même 2500 euros. Tu ne te vois pas 4000 euros alors pour toi, yeah, 4000 euros, hey, 4000 euros, hey, hey. pour toi c'est beaucoup jusqu'à. voilà, tu reçois 500 euros, c'est là tu paies la dîme 50 euros. Deux trois jours plus tard, tu as encore 500 euros. Le lendemain, tu as encore 500 euros. Totalise, Commencez à compter l'argent qui touche vos... Commencez à compter vos bénéfices. Vous allez voir que... Votre argent a déjà bougé depuis longtemps. Mais vous-même, vous ne vous rendez pas compte. Et vous ne témoignez jamais. Ah, moi je n'ai pas le pain. Moi, moi, Ne témoignez pas, vous avez compris. Oh, la spiritualité me plaît. Oh, oh, oh, oh, oh. Hum. Est-ce qu'il y a des gens qui me regardent et qui... Vous ne pouvez jamais oser que vous témoigner parce que quand vous allez témoigner, vous allez voir que ça va confirmer ce que j'ai dit. Et venir témoigner, ce serait genre « hey hé, hey. il va accepter, qu'elle a raison. » Écoutez, je ne discute pas avec vous. Ce que je vous dis, c'est là. Idée. Que vous acceptez ou pas, c'est là. Idée, waka. Ça marche. Peu importe le pays où tu te trouves. Peu importe le pays où tu te trouves. Peu importe ta couleur de peau. Peu importe ta religion. Parce que vous savez que vous sortez de ces trous de religion-là. Moi, ici, catholique. Moi, ici, protestante. Écoutez, moi, si tu es musulman, je prie, je mets la Vierge Marie, mais Jésus-Christ. Ne te force pas à accepter mon Jésus. Mais je sais que plus je fais au nom de Jésus, ça marche. Resserrez votre, payez votre dîme quotidiennement. Même moi, l'Éternel m'a rappelé ça ce matin. Payez votre dîme quotidien. Tous les rituels que je vous dis ici, faites ça tous les jours. Payez la dîme tous les jours. Faites les offrandes tous les jours. La vous avec le sel tous les jours. Faites tout, tous les jours. Si tu faisais une fois par semaine, ça t'apportait l'argent une fois par semaine. Faites tous les jours, tu vas voir. Je t'assure que l'univers va trouver un moyen de te donner l'argent chaque jour. Parce que dans, dans, votre, dans votre corps, il y a les il y a les peurs. Tu vois, Aigle, tu as levé que je viens dans ton village et faire la prière. Je crois que c'est parce que je suis le canal par lequel les ancêtres te parlent. Et il y a sûrement des choses. Tu as sûrement fait le travail de fondation. Aigle, tu as déjà fait ton kit de fondation. Il y a des petits trucs dans votre corps. C'est des petites peurs qui font que tu ressens ça. Tu as peur. Dieu te dit, lance le business si Ah! J'ai pris, pris 5 ans pour économiser mes 5 000 euros. Hein. Tu es quelqu'un que tu payes ta dîme. Tu payes ta dîme. Tu honores le Seigneur, tu honores les ancêtres. Tu es en contact avec l'univers. Tout ce que tu as comme plan, comme rêve, comme projet qui vient dans ta tête, ça va marcher. Écoutez-moi bien. Ça va marcher. Prends ton argent pas faire le projet là avec, tu vas voir. Les portes qui étaient fermées avant là. Les portes qui étaient fermées avant là. Tu vas wonder seulement que tu arrives avant de chercher comment faire pour avoir la marchandise. Le tout si l'on te donne même te montre même seulement que on achète quand tu te prends Tu arrives à Istanbul, tu tombes sur quelqu'un, il t'amène, il te montre par tous les endroits où on achète la marchandise au moins cher. Tu économises même 1000 euros comme ça là, Tu dis mais que Seigneur, je ne comprends pas parce que tu as obéi. Et la peur là, les peurs là sont dans votre corps, c'est dans ton corps, c'est sûr. Donc c'est quand ces des petits petits, trucs. quand tu penses, tu dis j'ai peur. Chaque jour tu te laves, avec le sais ça part. Tu te laves avec le sel, ça part. Tu te laves avec, lave avec le sel, ça part. Tu te lèves un matin, on ça tu pars, hop, allez, je vais acheter le terrain. Tu paies le terrain, il faut attendre. Tu n'as plus peur. Toutes les peurs, elles disparaissent. Ce qui il ne faut pas seulement aimer ce que je dis, il faut faire ce que je dis. Je vous rencontre chaque jour, vous me voyez, vous avez même honte. J'étais 6 sur Facebook. Tu fais alors, tu te laves avec le sel. Tu m'as ce que je dis. C'est tellement important. C'est fou, hein. en fait. Je sais qu'il y a des gens que vous êtes plus grands sorciers que moi, ok Ça ne me dérange pas. Kevin, il va y avoir le numéro inbox. Si tu ne sais pas dans quel pays tu te trouves, il te conseille de prendre, prendre un kit de déblocage. Tu commences à utiliser derrière toi, mais chez toi. Paye le lavage à distance. Il y a les lavages à distance qu'on fait. On va faire le lavage à distance. On est, quand? On est vendredi. Demain, il y a le lavage à distance. Et On peut pas tous le lavage du premier. Quand je fais le lavage de demain, le prochain lavage c'est le premier. Donc, vous pouvez vous inscrire pour les lavages du 1er juin. Voilà, c'est qu'il y a d'autres personnes que vous maîtrisez. Vous êtes des vous êtes à au bénin chez les plus grands marabouts, les plus grands rois, les plus grands sorciers. Tout ça là, pas de souci. maintenant. Je voudrais que vous puissiez commencer par la base. Je suis en train de parler aux gens que vous venez de tomber sur ça. Vous n'avez même jamais su que quelqu'un vous détestait. Quand tu croyais toujours que tout le monde est gentil. Tout le monde est même, là. En même, non? ce tu te rends compte que ton mariage ne marche pas. Tu n'arrives même pas à avoir d'enfant. Voilà ton business. Tu es dans ton magasin. Tu es la seule personne. Tu consommes ta clim toi-même. Tu as tellement exposé des choses que toi-même tu as prises. tu prends, tu commences à utiliser toi-même. Ton commerce ne marche pas. Tu es bloqué. Il y a certains de vos amis qui connaissent comment les choses ici fonctionnent. Tu marches avec la fille là, comment détecter ce genre d'amis Elle n'est jamais bloquée. Toutes ces choses marchent toujours. Écoute, la fille là, elle est tout spirituel qu'elle fait. Ah, ah, ah. C'est ça que vous êtes bête, non Les bêtes -tons. les bêtes -tons. Tu regardes tu marches avec ta copine. Il y a une de mes filles une fois là. Elle est aux états unis Elle est aux états unis Mireille, là, le sel, c'est le commencement. J'ai plein d'autres kits que je vends. Tu commences avec le sel, tu crois que c'est... Pardon, quel là-bas. Donc tu crois que tu vas acheter le sel de 50, ça va débloquer toutes tes finances de 5 millions. Le spirituel, c'est donner en donner hein. Le spirituel, tu arrives quelque part que quand te dit que je vais te rendre millionnaire, demande-lui que je vais te donner quoi en échange. Cash. Je vais te donner quoi en échange que vous allez vous donner, vous asseoir chaque matin, écouter ce que je dis, écoutez, écoutez. Parti, dépenser 50 francs, acheter le self-faire. Après, tu vas avoir 5 millions dans ton compte, 10 millions dans ton compte. Si on te montre déjà, c'est la sorcellerie. Il y a toujours quelque chose que tu vas sortir, toujours. C'est ça, c'est une loi de la nature. Comment c'est tellement dur? Tellement dur! Je suis un En tout cas, elle revient sur la fille. là elle Une de mes filles aux États-Unis. Elle me dit que. Elle est une amie nigériane. Chaque année, sa copine la voyage pour 10 jours. Elle est pour Nigeria. En rentrant de son voyage au Nigeria, la fille la passe à Dubaï. Elle achète au moins 10 sacs 8 Elle passe à Dubaï, elle fait le shopping. Où elle faisait que le porte à Je ne connais pas. Tout ce qu'elle dit. Et même le porte à vous savez que ce n'est pas le qui veut. La preuve, il y a des gens que vous êtes train de critiquer, que si vous-même vous avez l'opportunité. C'est que tu partais aussi, ouvrir ta part de bouche. Mais ce n'est pas qui veut. Et donc, quand sa copine la rentre à chaque fois, Comment sa copine a rendu, elle lui offre un sac, elle lui offre un sac même demi dollars Elle part le sac. La fille, sa copine lui dit, tu as la chance que tu aies un bon cœur. Elle demande sa copine, comment tu sais que j'ai un bon cœur? Ah ben. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis la fille la plus simple de la terre. J'ai acheté la pas les tickets tout ça. les tickets mais pas les le petit truc qui là. Et sa, sa copine lui dit, tu, tu, tu, tu, as ta chance que tu as un bon cœur. Elle lui dit comment tu fais pour savoir que je suis simple. Elle dit mais j'ai checké. Elle lui dit Quelqu'un est que pour le Nigeria comme ça, pas voir les plus grands barabous du Nigeria. Elle fait son lavage annuel. Lavage, le genre de lavage que elle dit que aux États-Unis là, sa copine la sauve qu'avait les grands types, Les sénateurs. <rire> Hey! conjuguez-moi le verbe simple. Je suis simple. Tu es simple. Il est simple. Le verbe simple-ton. Je suis simple-ton. Tu simple Tu restes, tu regardes ta copine. Tu regardes comme ça. tout. Prends d'abord le kit de fondation. Kit de fondation. C'est quelque chose que ta mère t'a passé. La mère de ta mère a passé à ta mère. C'est dans votre famille. Gauthier, Gauthier, te dire là. Te Kevin, papa, ne te dérange pas. Quand il te voit, il me dit sans que tu ne m'as pas payé ma consultation. Quand quelqu'un vient commencer à avancer sur ma page, je le bloque même une fois. Il n'aime pas les pauvres. Ça m'énerve. Parce que même si vous parlez comme ça, là, vous venez pas la pauvreté dans mon esprit. Je ne veux pas n'aime n'aime pas. La pauvreté est un péché. Et vous êtes pauvre parce que vous ne voulez pas changer. On te montre que. Peut-être ta dîme, peut-être. Tu as, ans, tu peux as 50, tu vas pas payer la dîme. L'autre 50, prends le tu achètes le sel. Il y a la Bible dans toutes les maisons de la terre. Prends la Bible, tu t'assois, tu lis. Somme 35. Tu prends l'eau, tu mets le sel dedans. Tu te laves. Que j'enlève toute malédiction, toute ma chance sur moi. Si tu fais ça pendant 7 jours, les 7 jours-là, ton argent ne s'ouvre pas. Je vous dis toujours, je vous chasse sur ma page chaque jour. Désabonnez-vous, ne commentez que mes directs. ne pas communiquer avec les pauvres. Pauvres bloqués là. Pauvres bloqués, têtu paresseux. Ça va ensemble. Es tu paresseux on parle tu ne fais pas on parle tu ne fais pas Va ah, t'assois en bordure de route tu vends les choses chaque jour depuis cinq ans tu fais ça non continue c'est un autre vous hein. voyez tout ce que vous voyez de mieux vous pouvez faire c'est vendre en route parce que on a bloqué vos idées on a bloqué ton cerveau tu ne vois rien les gens avec qui tu as commencé à trois ans ils ont les boutiques Vous savez combien les gens déposent les pensées qu'ils partagent chez les marabouts. <rire> Dès que le marabout demande que hey, je vais payer, je vais payer, elle part cherche l'argent et dépose. On va Les chrétiens souffrent trop. Ouais, hum. Seigneur. Ouais, vous pensez que c'est le balayage que vous balayez la cour la... Le balayer la quoi l'église s'appelle les factures de l'église. Pasteur, j'ai balayé. Non, soit tu pas travailler. Va ouvrir ton entreprise. Paye moi la dîme de, la, de ton prix de business que tu fais là. C'est ça qui va payer les factures de l'église. Putain, avec ça. Blague même pas, de ça. Blague même pas. Et si vous regardez bien votre vie, vous êtes paresseux. Vous êtes paresseux. On te dit, fait ton lavage. un peu pas me lever à 3 heures. et hey, le sommeil, qui va laisser le sommeil? hey Hé, carabaka, Ta paresse qui te qui, t qui te tue. Tu ne peux pas te lever à 4 heures pour prier. Tu ne peux pas te lever à 3 heures pour faire un lavage du toi. Non. Vous voyez souvent, il faut dire qu'une fille a garé la voiture. Elle est sortie nue. Elle a marché, contourné le carrefour. Même si vous, avez, vous allez dire que c'est le mal. Hein? Écoutez, voilà une fille qui est peut-être à tout. Voilà une fille qui est prête à tout. Tu te bats, tu te bats contre qui, Kevin Tu te bats contre toi-même, contre ta propre paresse. Tu te bats, tu te bats, bats-toi bien. Tu vas te voir, si tu es seul dans le ring, tu te bats contre l'air. Tu te bats contre l'air. Quelques fois, souvent, les gens viennent me voir. Oh, je vais, je veux, je veux changer, aide-moi. Je regarde, on s'est rire, je dis que tu es prêt. Est-ce que tu es prêt? Voilà, est-ce que tu es prêt? Vous aimez trop le sommeil? Vous aimez trop le sommeil? 5 heures, tu dors. 6 heures, tu dors. 7 heures, c'est là que tu te réveilles. Tu te, tu te réveilles à 7 heures. Tu es giflable. Tu es giflable. Bonjour, bienvenue sur ma page. Je ne vous supplie pas pour être ici. Vous avez compris. Si ce que je vous dis ne vous plaît pas, vous partez. Ne dites que ce que je dis ne vous plaît pas, vous partez. Continuez dans votre pauvreté. Parce que tu dois prendre les responsabilités de ta pauvreté. Je suis pauvre parce que j'ai cherché. Gotchum. Aïchatou, je suis au Gabon, ma chérie. Je suis à Libreville, à Louis. Paresseuse. Ouvre ta bouche, tu parles. Ah, tu sais. Lève-toi à 4h, tu pries. Fais le lavage ici à 3h ou à minuit. Oh. Et quand tu veux, tu veux réussir. Tu veux réussir. Ouais. <rire> tu ne sais pas que quand quelqu'un veut t'attacher, il est prêt à partir. On dit que pas dans telle forêt là-bas. Il le voit à minuit dans la forêt. Qu'il a en train de il va enterrer quelque chose qu'il a pris chez toi. Oh <rire> Votre degré auquel vous voulez réussir n'est pas aussi fort que le degré des gens qui veulent vous enterrer pour que vous n'avancez pas. Je vous dis, cache. Il ne marche pas mes avec vous. Vous trop moumou. Trop moumou. Trop. Oh. Bonjour, Patrick. Ton esprit est faible. Ton esprit est faible. Tu ne peux pas décider que tu vas faire quelque chose, tu fais. Depuis combien de fois tu as dit que tu vas écrire le livre Tu n'en jamais écrit. Tu as pris la, le big combien de fois pour écrire le livre là Tu as lancé la chaîne YouTube combien de fois Paresseux. Vous aimez les gens qui vont vous downloader, hein que le seigneur le fera je laisse toi dieu il me dira l'argent elle chante qu'elle laisse toi dieu parce qu'elle a l'argent laisse à dieu vous allez voir je cherche le boulot tu es couché dans la maison tu dors que non je médite qu'est ce que tu as fait aujourd'hui qui va te rapporter l'argent hier qui est fini là tu as fait quoi quelle est l'énergie que tu as mis là-dehors? Que tu sais que si quelqu'un tombe sur ça, ça va me donner l'argent. Tu n'as rien fait. Tu mérites l'argent comment? Ça mis, tu veux de vivre des dons des gens. Les dons, les dons, les dons. Attends que mon oncle me donne l'argent qu'il m'avait promis. Il ne te doit rien du tout. Ton oncle ne te doit rien. Ton gars ne te doit rien. Le sexe que tu donnes, tu crois qu'il ne peut pas trouver ça ailleurs? Chat. Noir. Bonjour, bonjour. Il est souvent, il est, donc, il est souvent nécessaire que tu t'asseilles toi-même. Tu examines ta vie. C'est bien, tu dit qu'elle va te donner de l'argent. Quel est le service que tu as? Tu as quoi? Tu, tu vends quoi? Tu vends quoi? Nel Rose, il y a lavage demain, oui. Tu peux venir en présentiel. Ça va se passer à midi. Tu vends quoi Est-ce que tu as écrit un livre que tu as mis là dedans Est-ce que tu as un cahier que tu vends Est-ce que tu as un programme que tu vends Est-ce que tu as des services que tu offres aux gens Tu as quoi que tu peux me donner Quelqu'un peut entrer dans ton magasin, il décide de te faire la réserve de 500 000. Mais il faut que tu aies des choses que tu vends. J'aime tellement ce que tu fais Waouh! Même les orphelinats, je dis souvent aux orphelinats, que, aux, aux femmes qui dédièrent les, les orphelinats, faites que les orphelins fassent des petits tableaux, ils vendent. Il fait les coudes des petits boucles d'oreilles. Quelqu'un peut venir, il fait le don à l'orphelinat, peut-être du riz. Mais après, il voit les petits œuvres que vous avez fait, il achète. Parce que comme j'achète comme ça, ça va donner l'argent aux orphelins. Soyez créatifs. Tu connais ce mal On aurait dû faire comme ça. Non, on aurait dû faire. Regarde, ça n'est pas bien. Non, non. Vous avez l'esprit le, le, du perfectionnisme. Alors, voilà alors, ce qui, qui vous tue. Vous aimez que tout soit parfait avant que vous fassiez... Oh, oh yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Tant que tout n'est pas bien, tant que je n'ai pas un local de 100 mètres carrés, tant que je n'ai pas une boutique qui au marché comme ça, là, qui est en bordure de route, tant que je n'ai pas... Je n'ai hein? Tu es dans ton film. Tu es dans ton film. Tu me comprends, non? Tu es dans ton film. Tu es l'actrice, tu es le chef bandit, tu es éditrice. Le film a resté dans ta tête pour toujours. Moi, je jamais vu le film là. Quand j'ai compris que le monde entier ne me suppliera pas, quand j'ai compris que le monde entier ne viendra pas à mes pieds, oh là là, j'ai été déçue. Ça m'a fait mal. Donc ils ne vont jamais reconnaître mon talent. Jesus, Jesus is Lord. Je suis à Louis, à côté de l'hôtel Hibiscus. Louis, hôtel Hibiscus. Quand tu arrives là-bas, tu es à 300 mètres de ma maison. Tu as compris. Donc, ils ne vont pas reconnaître le, que je suis... Euh, que j'ai les, les best-sellers dans ma tête, que je vais écrire. Donc, ils ne voient pas que je suis la fille la plus belle. Regardez-moi. Regardez-moi. Regardez vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Tu vois, tu marches, tu gonfles, tu es, tu es arrogante, orgueilleuse, bizarre, nonchalante. Personne ne te voit, ma chérie. Quand j'ai compris que personne. Oh là là, c'était un choc. Un choc. On dit anaphylectique. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Le mot là me plaît. C'était un choc pour moi. Donc le monde ne viendra pas s'agenouiller à moi. Oh là là. Donc ils ne reconnaissent pas mes talents. Yé. Yeah. Ils ne voient pas que je connais dessiner. Ils ne voient pas que je coûte, ma chérie. Tu dois bosser. Il dit hier, mais tu me comprends. Le lavage au sel que tu fais là, tant que tu ne te lèves pas, tu travailles à côté. Rien ne va marcher. Tu m'as compris, non Ça fait mal, non Je me sens un peu comme, comme si je fais un peu comme une machiavel sur vous aujourd'hui là. <rire> oh, la triste réalité La triste réalité Depuis que tu regardes les vidéos chaque jour Est-ce que quelqu'un est déjà venu au à ta porte et te dit Waouh, tu as tellement de talent Waouh Ils n'ont pas venu toquer chez toi. Hein? Hein? Après avoir prié et déclaré, tu dois sortir, mettre à la disposition du monde entier ce qu'il y a en toi. Tu n'as fait aucune page YouTube. Aucune page. Écoutez, j'aurais pu être en train de dormir. Vous m'avez trouvé comment? Tu es tombé sur ma vidéo comment? Hum? Comment tu es tombé sur ma vidéo? pas tu passes en bordure de route de ma maison. Tu as, tu, as vu, tu as vu, tu as vu la porte était ouverte. Tu as entré. C'était... Mof, fout là-bas. mof, J'ai envie de vous gifler. J'ai peur. J'ai peur. Tu n'es pas une vierge qu'on doit déléger. J'ai peur. Je ne sais pas. J'ai peur. Mais <rire> c'est pas ce qui me prend ce matin. J'ai peur. <rire> Tu attends qu'on vienne te calmer. Que non, ça va aller. Ça va aller. Mouf. Mouf. <rire> tu as le don de vision. Tu as le don de guérison. Tu as le don de ceci. Tu as tout gardé ça. C'est dans ta poche. Comme ça là. Comme ça là. Personne ne connaît. Tu as une belle voix. Personne ne connaît. Quand les gens chantent, tu critiques. Dans ta tête, tu écoutes -moi ma chanson, tu, tu, tu, tu écoutes -moi mon single là. Tu dis, mais moi je vais chanter mieux que la reine si elle, je peux me chanter mieux qu'elle. Où est ton single? Où est ton album? On achète ce qui est emballé, c'est <rire> dehors. Merci la reine Olga Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de me moquer de, de beaucoup de personnes aujourd'hui Elle dit que choc anaphylactique Merci beaucoup Je veux que vous vous, vous réveilliez de vos rêves Vous m'avez suivi Peut-être c'est pour ça que depuis que tu fais ton lavage Tu payes ta dîme, tu fais tout, rien n'avance dans ta vie parce que tu, Dieu te dit que Prends le téléphone Prends le téléphone Fais le TikTok, tu mets la batterie. Tout ce qu'on te parle Dans les rêves, les révélations qu'on te donne Fais les vidéos, tu dis aux gens Tu te réveilles le matin, tu dis Je ne te... hey, veux pas que la reine Jocelyne pense que je veux la Écoute Même si tu écoutes mes vidéos, tu parles de temps Tu dis la même chose que je dis dans tes vidéos Tu ne seras jamais comme moi je ne serai jamais comme toi. Parce que ce que tu portes, c'est pour toi. Ce que tu porte c'est pour moi. Tu as compris? Si vous vous, si vous vous reconnaissez tellement dans ce que j'ai dit, c'est parce qu'en vous, il y a ce que j'ai, Mais à votre façon. Vous ne pouvez pas guérir comme moi. Vous ne pouvez pas prêcher comme moi. Vous, parce que moi, j'ai ma vie, j'ai mon passé. Vous n'avez pas les lorces comme moi. Vous n'avez pas mon âge, vous n'avez pas mon passé. Vous n'avez pas mes peurs, vous n'avez pas mes craintes. Vous parlez de quoi on ne se compare pas dans le spirituel? J'ai peur, tu as 45 ans. J'ai peur, peut-être gifler. Je vais te taper. Toyo, Ne pas vous penser que je suis en fait Quand je me lève Chaque fois que je fais les vidéos, ça vous aide dans la journée là. Et puis, je suis bête. Vous me prenez plus folle. Hum. Et les messages qu'on vous a donnés depuis des mois, c'est dans votre ventre. Il y a au moins 500 personnes là-dedans qui ont besoin de ça. Qu'est-ce qu'on va penser de mes cheveux? Regardez ma part, regardez mes cheveux. Regardez, regardez. Je m'en fous. Non, je, je vais d'abord faire le make-up. J'ai peur. <rire> je ne sais pas le J'ai peur là, ça m'amuse trop ce matin. <rire> J'ai peur. Où tu as peur du téléphone? Où, où tu as peur de quoi? Vous allez traverser toutes ces étapes-là. On va vous insulter. Combien de fois on m'a insulté sur Facebook? Combien de sorciers n'ont pas, pas essayé de m'avoir? Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. Ce n'est pas vous qui m'avez honte. Ce n'est pas vous qui m'avez créé. Oui, 10 vues. J'ai eu les vidéos que je faisais. J'avais une personne connectée. Une personne qui était connectée qui regarde. À la fin du dégât, j'ai 20 vues. L'année passée. Non, Melissa, tu connais écrit le badjoun là. Hey, oh, je. Bonjour la reine Bella. Eh ben, la reine tu sais, même si c'est le patois qui sort, parle qu'en patois. Mélange le patois avec le pidgin. Les gens qui comprennent le patois là vont te trouver sur Facebook. Vous savez, vous avez, vous avez, vous avez, je suis tombée sur les directs de certains Nigérians qui parlaient en Yoruba. Certains qui parle en Ibo, tu le trouves, qui qu met, qui m'a pas. Oh, là. il dit que, yeah. il me rend. Quand j'écoute bien, il voit que c'est le, le, le Ibo qui parle. Toutes ces vidéos, c'est en Ibo. Toi, tu parles le bateau femme. Tu crois que si tu fais les vidéos, tu, te, tu ne localises que les bateaux femmes. Mon frère, ça va devenir le, le, le, le, le, la mode. Il y a un homme là qui fait, les, qui fait ses sketchs, il fait rire les gens. Il fait ça quand Badjoum. Quand tu écoutes ça, tu m'as risque. Il met l'accent bad journée, ça, mon frère, ça le goût. Quand tu écoutes ça, même si tu es à Washington, ça te rappelle le village. Tu te vois à quoi? Quand es là, tu dis que yeah, le gars, c'est trop fort. Oh, vous ne pouvez pas savoir la particularité de. Votre particularité. Vous ne pouvez pas savoir. <rire> <laughs> uh, yeah. You slept like a baby Oh that's beautiful Susie It's good that you practiced What I am preaching That's so good Yep. <rire> Écoutez. La chose que vous redoutez le plus, c'est ça votre particularité. Peut-être tu aimes que le couscous cuit, le couscous se jaune là, avec le gombo dedans. Avec le, tu aimes que le Mbunga. Hier, je pensais à faire le cube magique au Mbunga. Moi, j'aime le Mbunga jusqu'à. Hé, hey, Mbunga et moi. Je peux marrer tout avec le bunga, La tête du mungo, alors. Hey, hey, la sauce gombo, mon frère. Tu fais tes vidéos sur Facebook. Tu parles que de ça. Tes gens vont te localiser. Ils vont venir à toi. Tu sais pas pourquoi vous voulez vous comparer toujours aux gens. Il y a les gens à New York tu fais des vidéos tu parles d'une cuit tu peux, tu fais un badounet. ils vont regarder tes vidéos ils seront contents que mamie tu peux pas savoir que tes regards ça me plaît au point yeah. hey, hey, hey. j'ai envie de partir à bajoune me manque bajoune me manque yeah, yeah il faut que j'aille à badjou, bajoune bajoune Et... il ne pas faire deux semaines ça, bâtir à quoi ça fait à trois semaines je ne suis pas partie à quoi Bonjour, la reine Rolande. Quoi on me manque, il faut que. Qui... Quoi on me manque? J'ai envie de partir à quoi? Mm -hmm. Quand elle parle là-bas, j'ai ma matière là-bas, elle ne me propose le, pas le, le rat. Un jour on a trouvé quatre rats en une journée. Mince. J'ai mangé le rat le jour jusqu'à ma paix. Ça avait le goût elle avait fait ça avec le, le, le, le un peu de tu vois le couscous ça avait la sauce tomate la non oui. mm -hmm. mamia eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. <rire> ouais Seigneur. commencez à vous aimer aimez votre particularité il y a des moments j'ai essayé de me transformer j'ai essayé de j'ai plusieurs personnalités à moi je peux vous faire beaucoup de caractères beaucoup c'est pour ça qu'elle sait que je suis une très bonne actrice mais je ne j'ai explosé financièrement et tout le reste qui va avec quand je suis rentrée à l'essence de ce que j'aime et de qui je suis l'essence même Abadjoun c'est là que je me suis retrouvée c'est là que j'ai eu ma paix c'est là que j'ai eu l'ouverture de mes portes parfois ce que tu fuis dans ta racine. C'est ce qui fait ta particularité. Je peux me mettre dans n'importe quel aéroport. J'ai porté mon dope sur moi. Sans, je n'ai pas de problème, je n'ai pas la pression. Tu as ton Louis Vuitton, oh, je m'en fous. Allons-y. J'ai même écouré sur moi. J'ai même mon petit dope là. Tu vois un peu. Avec mon petit chapeau du, du village que mon, mon père m'a donné là. Oh my god. Yé, yeah, Lisa, il y a deux jours, tu as fait le cuit couscous légumes. Yé, yeah, yé, yeah, et vous avez mangé en famille. Hein? Hein? Tu as vu ça dans le rêve, ou bien? Je, donc, ça veut dire qu'il faut que tu rentres au oh, Cameroun. Tu prépares pour moi le cuit, non? Tu peux le, tu veux, pas le cuit? Tu viens, manges, N'est-ce pas? Tout le mois d'août, tu as abattu, né? Elisette, eh, ok. C'est ça qu'on va faire les réunions souvent à Badjounet. <rire> mmh. Rentrez dans l'essence de vous-même, je vous en prie. J'ai de mes filles là, elle est en France. Elle me dit euh, avant-hier, je vendais un terrain. En passant, si je, je vends. Euh, monsieur qui vend les terrains, il, il vend pour celui qui a 10 millions. Il a besoin d'argent de, de, de, de, immédiatement. Et je suis la garantie de cette transaction. Il donne euh, combien d'hectares pour 10 millions Il donne euh, il faisait d'abord 20 hectares, mais maintenant il est descendu à 15 pour 10 millions. Il fait 46 donc c'est intéressé. Donc, donc, elle tombe sur ce que j'ai mis dans ma, sur mon, mon statut WhatsApp. Et euh, donc, je à, hier, la 5 jours, je proposais 20 hectares à 10 millions. Ça, c'est pour ce monsieur-là. Ça, c'est donc, elle tombe dessus. Elle me dit qu'elle est intéressée. Mais après, elle me dit... Elle ne sait pas pourquoi, mais... Son cœur est à l'ouest. Elle veut... Elle veut faire... Des maisons d'autres. Mais au village, à l'ouest. La reine, au fait, tu as mes antennes. Ça pousse, non? OK. Regarde. Elle me dit qu'elle veut faire... Elle veut faire des meublés, maisons d'hôtes mais au village à l'ouest c'est là que je me suis dit waouh voilà une femme qui est déjà en beng elle est à Paris tout ça là mais son âme l'appelle à aller créer quelque chose au village j'ai beaucoup admiré ça malheureusement beaucoup d'entre nous on a honte de nos, de nos racines vous savez les blancs que vous, chez qui vous êtes là S'ils si connaissaient même seulement un peu de leurs racines, ils seraient tellement fiers. Ils porteraient ça sur leur visage comme ça, là, partout. Partout, ils marchent, ils vont, ils vont mettre ça sur eux. C'est dommage que nous, on a pour nous, mais on a rejeté pour nous. Pour aller chercher pour les blancs. On commence à voir pas les cheveux. Combien d'entre nous on garde nos cheveux? Dès qu'on voit les cheveux, là, a... ah, pardon. On veut la brésilienne, c'est ça qui... C'est ça qui... Le plus beau compliment qu'un homme m'ait fait, c'était l'année passée. Oh, je me rappelle encore de ça comme c'était hier. Je ne sais pas pourquoi il rit trop ce matin. Ok. Euh, je venais de commencer ces trucs de, de, de, de, de, de, de habillage en, Afrique, en africain et tout ça là. Et ça me faisait tellement plaisir. Je venais de, de, de découvrir... On m'avait fait mon premier vêtement africain en mai 2021. Quand j'ai mis l'habit là sur moi, c'était un habit, c'était un tissu qui venait du Ghana. Pas seulement le wax qu'on a fabriqué en Hollande là, non. Quand j'ai mis le tissu là sur moi, waouh. Il m'avait fait ça. Il m'avait acheté ça avec une couronne. Une couronne en perles comme ça. Putain. Ça avait dépassé tous les Ted Baker que j'avais portés. Ça dépassait dépassé les.. les les, les marques que je portais sur le là c'était bien Il y avait quelque chose dans la période j'avais décidé de laisser pousser mes cheveux ceux qui me suivent depuis l'année passée vous savez que j'avais laissé mon afro c'est maintenant j'ai fait les locks ça fait seulement trois mois mais j'avais l'afro avant donc j'avais j'avais laissé pousser mes cheveux j'avais fait trois quatre mois sans peigner mes cheveux donc c'était la brousse là donc un jour euh, cette amie en question ma m'amène chez un de ses amis Qui vit dans la ville de Douala Mais il avait voyagé Donc euh, Quand il a voyagé Il avait laissé sa femme et ses enfants Dans son domicile Donc j'arrive chez lui On fait un appel vidéo Donc Notre euh, Mon ami nous présente quand il prend, Je prends le téléphone, je commence à lui parler Il dit Mais c'est c'est qui cette belle africaine aux beaux cheveux crépus Son compliment m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Quand il a dit ça, en fait, c'est comme si... Je me suis dit, waouh Quelqu'un me voit pour qui je suis. Est-ce que vous savez que la majorité des compliments qu'on vous donne, c'est à cause du... Oh, oh j'aime ton rouge à lèvres. J'aime ton... Oh, les cheveux là, c'est bien. Oh, waouh, c'est lisse. Oh. Tu as acheté ta brésilienne où Tu as vraiment ma badjoune, Tu vois les femmes qui prennent les cheveux des blancs et mettent sur leur tête. Même ma badjoun. Tu as acheté les, cheveux, les mèches de 45 000 pour mettre sur la tête. J'ai commencé à comprendre. Qui m'a tué Je ressemble à Brenda Bia tu parles de Brenda Brenda, oh, Brenda, on dit qu'elle te ressemble Brenda je pense que c'est un compliment parce que j'aime beaucoup le caractère de cette fille et tout que c'est une je m'en foutiste <rire> c'est ce que j'aime chez elle <rire> Brenda et elle ne s'excuse pas d'être une fille de président franchement c'est pas de sa faute, faute elle est riche donc, je l'aime beaucoup, cette, cette jeune fille. Donc, j'ai compris que quand j'ai commencé à aller dans l'essence de mes choses, euh, à accepter la nature de, de, de qui je suis, j'ai d'abord commencé à m'aimer. J'ai arrêté de stresser. Mon temps a commencé à sortir. Il faut que je cherche encore bien la, la vidéo de Brenda Biala, je la regarde. Ah, je crois que c'est parce qu'on a les yeux des. On a les yeux des, des dessins animés. Parce qu'on a de grands yeux, non know. Avant, on m'insiste, on me dit, oh, t'as les gros yeux. Maintenant que je sais que c'est mon atout principal quand je veux séduire mes yeux. Mes yeux sont captivants. J'ai commencé à me connaître, à m'aimer, à m'accepter. Et j'ai aussi rencontré d'autres personnes qui se sont acceptées telles qu'elles sont. Et j'ai compris que tu pouvais prospérer en t'acceptant. Genre, tu n'as pas besoin, you don't need to fake it to make it. Tu n'as pas besoin de prétendre. Tu peux être vrai et tu deviens riche. Tu peux porter des habits traditionnels qui sont très très chers. Hein. J'ai des habits traditionnels que j'ai achetés. <rire> la de ça. Il n'y a que les connaisseurs. Il n'y a que quelqu'un qui connaît ça. Qui peut savoir que la fille a dépensé l'argent sur ça. Mais quand tu commences à t'aimer, il y a une énergie de confiance que tu dégages. La façon dont tu marches, c'est différent. L'assurance que tu as dans ton futur un peu tu aimes tes fossettes. tu aimes ta barbe tout sur toi en fait tu aimes tout sur toi Moi, j ai, j ai, j ai, je ne sais pas si Gwenda bon bien n'a pas les formes. Mais j'aime mes formes. ouais Vous savez que j'ai passé des journées à être mince. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Allô? Oui? Bonjour. Bonjour. Très, bien. Très bien, monsieur. C'est bien moi. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur À Louis. Je suis à Louis, monsieur. Mm -hmm. Non, non, pas dans les galeries. Vous arrivez à l'hôtel Hibiscus, vous me faites signe. Mmh, merci, au revoir. Parfois je sens ma voix charmante, désolée. Quand tu découvres tes forces. Tu es en mesure d'utiliser tes forces pour laisser venir l'argent à toi. Tu laisses venir l'argent à toi. Et ça fortifie en fait. Ça donne la puissance. I've got the power. Mm, mm, mm, mm, mm. <rire> bon voilà, c'est tout. Aimez-vous aujourd'hui. Aimez-vous. Vous allez voir qu'on va vous complimenter. Tu vas marcher encore comme ça. Quelqu'un va s'arrêter, il va te regarder. Il va dire, maman, tu es belle. Tu te laves avec le lait le miel aujourd'hui encore. va shine, shine tontin. Tá com no corpo. Hum. Encore. Allô? Bonjour. Oui, c'est bien moi. C'est quarante mille francs. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Euh, on va dire dans une heure. Oui. Je vous en prie, au revoir. Mmh. Tu vas créer ta marque de produits capillaires pour cheveux africains. Oh là! C'est très bien, ça, Jonah. No, Naël, Jonah. Je serais bien si en disant comme ça, tu as déjà commencé. Commence dans ta maison, et commence dans ta cuisine là. Fabrique déjà deux, trois trucs. Le problème parfois pour faire vos trucs, c'est que vous attendez... On va parler trop dans le futur. Je vais créer mon restaurant. Je vais faire ceci. Vous ne... Vous ne comprenez pas que... C'est pour ça que quand je goûte quelque chose, généralement, il y a une dame qui a fait des gâteaux la dernière fois qu'on a fait le lavage à distance. Euh, le 1er mai, elle a fait des gâteaux qu'elle a envoyés. Purée, ces gâteaux étaient bons. Tous mes invités voulaient finir les gâteaux. là. J'ai dit que quittaient. Vous avez venu là pour faire le lavage. Je n'ai pas apporté le cadeau. Mais Comment vous voulez finir mon cadeau qu'on m'a envoyé après, je demande à la dame que pourquoi Tu sais, faire les gâteaux, tu as le moule chez toi, tu as, les, les, les, tu as le fou. Fais les gâteaux, tu vends, non. Non, tu sais, moi je veux d'abord aller lire l'histoire de n'importe qui qui a fait n'importe quelle grosse entreprise. Même Steve Jobs. Ils ont commencé dans leur garage. Le problème de l'Africain, c'est que vous attendez toujours le gros financement. Et ça ne viendra pas. On n'investit pas sur tes idées. On investit sur un projet qui est déjà en marche et qui marche. Si j'ai pu prendre 50 000, en un an j'ai transformé 50 000 en 5 millions. Quelqu'un peut facilement prendre 20 millions il vient ajouter dans mon business parce qu'il a vu comment j'ai fait. Sans lui. Et si en passant, s'il ne le fait pas, tu prends les 5 millions, tu réinjectes dans ton business. Ça te redonne 50 millions. Tu reprends les 50 millions, tu injectes. C'est comme ça que tu te mets millionnaire. J'attends que j'attends que j'attends que tu attends de bouffer la réunion, tu vas bouffer la réunion dans huit mois. Tu sais ce que tu peux faire en huit mois? Est-ce que tu sais ce que tu peux faire en huit mois? Avec la bonne stratégie, en un mois, tu t'étends dans un pays. En un mois, tu peux étendre. C'est pour ça que quand les gens viennent dans, votre, dans vos pays où vous plaignez, où les Libanais nous ont envahis, non. En Côte d'Ivoire, ils se plaignent, où les Libanais, les Libanais, non. Ils sont arrivés avec la bonne stratégie. Ils construisent directement, pam, pam, pam, pam. Ok, le logement, donc, ils construisent les immeubles. Ok, la restauration, temps, ils font les restaurants. C'est là que vous attendez. Vous attendez. Et puis c'est qu'ils font ça, ils vous emploient en encore vous, même vous pouvez être travaillé là-bas-dedans. Je suis venue ici, là quand je voulais meubler ma maison. Je pars, je vois que ceux qui sont en train de tacler dehors, ce sont les Africains, ceux qui sont assis dedans, ce sont les Libanais. Il dit que vous êtes bête. Liliane donc, tu dis que c'est quand on a une autorité qu'on peut investir sur l'idée au début. Là, il faut qu'on voit d'abord que ce, ce que tu proposes marche. Écoutez, hein, ce n'est pas tout le monde qui voit la notoriété. Il faut juste que ton concept soit bon. Il y a les business que tu consommes, tu ne connais même pas qui est l'initiateur de ce projet. Donc n'attendez même pas l'autorité. Il y a les, les restaurants où tu vas manger, tu ne connais pas qui a ce restaurant. Mais tu manges là-bas, non. Parce que le restaurant est là, non. Ça répond à un besoin, non. Ça va vous bloquer chaque jour, vous-même dans les business. Ah, il y d'abord que... Je veux que les influenceurs me taguent. Tu vas les, tu vas écrire aux influenceurs fatigués. Personne ne va jamais te répondre. Hum. <coughs> mmh. mmh. Personne ne va jamais te répondre. Vous avez vos idées, faites vos choses. Je suis conscient que ce n'est pas tout le monde qui est ouvert aux réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde qui peut parler comme je parle sur le direct. Trouve ta forme, tu avances avec. Mais tu dois lancer quelque chose. Il n'y a même pas de gens qui parlent de toi. Je vais, je vais, je vais, je vais. Un mois plus tard, tu as fait. Non, non, non, je voulais d'abord attendre que je vais, je vais, je vais. Deux mois plus tard, tu as fait non, je voulais d'abord prévenir. Non, tu savais il fallait d'abord que j'attendais, d'abord que ça arrive. On a bloqué le port. c'est calé, est calé dans le conteneur. Oui, depuis trois mois il me bloque. Personne ne te bloque. Personne ne te bloque. Tu te bloques toi-même. Mais tu fais des bêtises, des excuses là. Personne ne te bloque. Tu as peur. Tu crois que tu as peur plus que qui Le monde ne tourne pas autour de toi. Le monde ne tourne pas autour de toi. Non. Je revenais de la plage, et c'est moi maintenant je pars et me laver, on va attaquer cette journée en style. Bonne journée à vous.